Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Aedarian, tu es sur Commander TV et aujourd'hui on va parler A Song of Ice and Fire et plus précisément on va voir l'ensemble de la faction Lannister pour ce premier opus, les Murmures de Westeros épisode 2 mes premiers opus vu qu'on va balayer l'intégralité des factions du jeu, on commence bien sûr par la meilleure armée Je suis accompagné de LGH. Salut à tous, LGH pour parler de l'armée incestueuse. Ensuite, on va accueillir un invité de marque, puisque ça a été le premier Lannister du dernier Master of Westeros. Monseigneur Chabalou Salut à tous les seigneurs de guerre, bienvenue sur ce spécial Lannister, donc où on va pouvoir explorer la faction du rock en détail. Je suis très content d'être avec vous pour faire cette présentation. Et de Monsieur Bourrin, qui a délaissé ses free folks, pour nous accompagner en Lannister. Bonjour tout le monde ben Moi, je, vous me connaissez plus en Free Fox au dernier tournoi, mais avant Fox, j'ai dû faire une, une bonne centaine de games Lannister, euh, où j'ai fait plusieurs tournois avec eux. Ok, et donc, avant de commencer dans la faction Lannister, vous pensez bien à vous abonner, à faire la petite cloche, à mettre le pouce bleu, le partage. Ok, donc on se retrouve sur ce Skype euh, de confinement pour parler de la faction Lannister. Et je vais vous laisser avec Bourrin pour vous présenter la faction. Alors, la faction Anistère, une, flex, une faction avec que des blonds. Alors, c'est une faction qui est dans le starter de base, dans la boîte de base. Et c'est une faction qui joue beaucoup sur le moral avec très peu d'activations. Généralement, on joue entre 6 et 8 activations, donc euh, ça varie entre 4 unités, 5 unités, 2 ou 3 NCU. C'est une, une faction qui encaisse plutôt bien et qui a un moral plutôt moyen-moins, avec un deck de cartes relativement bon. Et donc, c'est parti. Merci Bourin pour la présentation du deck et de la faction. Maintenant, on va commencer par vous présenter les unités. Et bien sûr, on va commencer par le starter et ensuite, on va découler sur toutes les sorties qui y a eu depuis le début du jeu. Alors, nous allons aborder la question des Lannister Guardsmen et de leur attachement euh, naturel, le, le capitaine. Alors, le rôle de cette unité, c'est euh, d'abord et avant tout d'être un gardien de but, de tenir un objectif. Euh, ces statistiques euh, vont dans le sens, c'est pas une unité rapide, c'est une, une, une unité qui a une bonne armure, mais c'est une unité qui tient parce qu'elle a donc euh, le, le capitaine, le capitaine, je vous rappelle, qui a un ordre qui permet, quand on est sur le point de rater un test de morale, d'exécuter une figurine et donc d'être considéré comme ayant réussi le test de morale. Donc ça combine avec la capacité naturelle des guardsmen, qui est la suprématie lannister, qui permet de renvoyer le test de morale, mais avec un malus de moins 2. Donc ce qui fait de cette unité une plaie, mine de rien, euh, quand elle est sur les objectifs, puisqu'elle a quand même une bonne armure de 3 et un moral assez stable. Donc sur certains scénarios où le euh, comment dire le moral joue pour le contrôle des objectifs, cette unité reste un must-have dans une armée Lannister. Ça vaut 6 points, mais c'est 6 points bien investis. On sait qu'on va tenir les objectifs, qu'on va tenir correctement la frappe adverse et mine de rien dans des dans des armées où on a de l'infanterie, ça reste un choix quasi obligatoire, pour moi en tout cas. Concernant les gardes, ils sont également euh, pas mauvais sans leur attachement en fait. Ma, depuis que le test de morale a été revu, moi je les joue également sans l'attachement, comme ça ça vaut que 5 points et c'est vraiment pas mal je trouve. Et ça peut aussi servir de chausson à des généraux qui ont un peu besoin d'unités un peu qui résistent, genre Tyrion par exemple. Ça peut être un, pas, un chausson... Assez, assez décent pour euh, Tyrion en tant que général. On va continuer avec les albardiers, donc c'est une unité que j'affectionne beaucoup, qui euh, qui vaut 6 points et qui est vraiment là en, pour dissuader l'adversaire de venir avec euh, leur horde qui permet de faire une attaque avant l'adversaire quand ils seront chargés de face. Ils sont vraiment polyvalents parce que beaucoup d'attachements euh, fonctionnent bien avec cette unité. Ça peut être Grégor en général ou ne serait-ce que leur euh, vétéran d'assaut, euh, leur pitua à un point qui permet quand même de... C'est un ordre qui permet d'avoir plus 1 pour toucher et plus 2 dés ce tour-ci euh, quand ils sont déjà engagés. Le Sundering permet de passer l'armure. Euh, pour moi, c'est une très très bonne unité. On peut continuer avec les Hommes de la Montagne. Donc euh, pareil, très bonne unité pour 6 points, qui frappe très très fort, grâce à leur euh, Critical Blue, euh, donc en charge ça peut quand même faire euh, des ravages, et c'est surtout leur capacité vicieux qui se cumule vraiment bien avec CRC, et dans une liste La Montagne, ils ont l'affiliation euh, Maison Clé gagne. Euh, et donc, ils sont pour moi indispensables quand on joue la montagne en général. C'est aussi une bonne unité de choc. C'est l'unité de choc d'infanterie des euh, des Lannister. Dans toutes les compos Lannister où ça joue agressif, on se re on retrouve souvent des euh, des mountain men. Parce que pour 6 points, c'est quand même une unité qui frappe euh, qui frappe euh, qui frappe fort et qui peut faire pas mal de dégâts. Ah, moi, Médis Cl euh, Clégor, euh, la montagne, j'en mets 3 euh, unités. Donc, on va enchaîner ensuite avec les pyromanciens, donc les pyromanciens qui sont une unité à 7 points, donc ça commence à coûter un peu plus cher, qui bouge relativement correctement à 5, et qui est la première unité de tir de l'armée de la Donc, c'est du tir à courte portée, donc comme on rappelle, la courte portée, c'est 6 pouces, et ils ont toujours le shift, donc foncièrement, ils tirent à 8. Des tirs qui sont, sont du 3+, par rapport, pareil pour le corps à corps, et à chaque fois, c'est pareil au niveau du nombre de dés, c'est que 6 dés, donc il n'y a pas beaucoup d'attaques -ils. ils sont en carton, hein, 6 de sauvegarde d'armure, 7 de morale, donc c'est pas une armée qui tombe très bien. Donc, pourquoi est-ce que les anciens c'est bien et bien, pour leurs euh, attaques. En fait, toutes leurs attaques ignorent les sauvegardes d'armure, et, euh, balance du vicieux donc c'est vraiment une force de frappe excessivement forte une fois qu'elle est très bien jouée mais qui demande beaucoup de travail parce qu'elle est très très tricky très à mettre en place et la petite l'unité de leur 1 fait que ça fait des wounds direct, du coup ça, peut faire, ça fait directement un wound au géant et donc c'est assez sympa quand même de faire des 1. Et c'est une unité effectivement avec Grégor dedans et euh, c'est l'unité de choc, mais vraiment de choc dans une, dans une liste euh, clé gain. Alors ça demande effectivement tout le doigté que tu as, que tu as évoqué, mais c'est l'unité qui dans l'absolu... Avec les bonnes cartes et, euh, des stats peut-être un peu plus hautes que la moyenne peut one-shotter quasiment tout et n'importe quoi à ce jeu. Il n'y a pas grand chose qui peut résister à Gregor dans des pyromanciens quant à la, bon, l'alignement de planète certes, mais quant à l'alignement de planète, ne serait-ce que la Fury of the Mountain, euh, ça te fait des Critical Blow, ça te donne Critical Blow, es... si t'es Clay Gain, c'est sur 5-6, donc ça veut dire que sur 5-6, tes pyromanciens, ils font double touche sans armure. Voilà. Et puis, Donc, le test de morale, si en plus il y a CRC sur l'unité, c'est monstrueux. Voilà. as tout compris. C'est, c'est la, c'est la capacité de déclencher le, ce qu'on appelle le snowball. C'est-à-dire, tu tubes l'unité que tu viens de charger, et derrière, si as l'overrun, tu rentres dans la deuxième, et tu fais des dégâts de fou. Donc, euh, c'est, euh, effectivement, c'est un canon, c'est un canon de verre, mais c'est un sacré gros canon. Dans le genre une unité plus facile à mettre en place, c'est celle qui vient après, c'est les Knights of Castle Rock. C'est la cavalerie lourde des Lannister. Alors ça si vous voulez une unité euh, rapport poids point puissance euh, ultra favorablement équilibrée euh, équilibré pour les Lannister, c'est celle-là. Ça vaut 8 points mais c'est de la cave. Ça frappe à 9D euh, Critical Blow Thundering en charge. Il n'y a rien de mieux. C'est ce qui est le plus rapide, c'est ce qui frappe le quasiment le plus dur sans attachement et ça a la suprématie Lannister, une armure de 3 un moral 6, ce qui est correct et suprématie des Lannister qui est une petite capacité défensive qui va toujours qui vous aidera toujours mais c'est une unité de choc qui vous sert à percer les lignes. Mais le seul souci c'est qu'ils sont très très faibles une fois engagés. Ouais, c'est pour ça que par 3, c'est très bien. 3 packs et tout va bien. Normalement, il reste pas grand-chose après. Seconde unité de tir des Lannister, et pas des moindres, la première unité de tir à longue portée, donc les arbalétriers qui valent 6 points, et qui surtout en plus d'avoir la longue portée qui permet donc de tirer à 14, pour rappel avec le shift, ils ont le Sundering, donc Perforant, qui leur donne le petit moins 1, et c'est ce qu'on veut pouvoir tirer de loin, avec un petit moins 1, c'est excessivement fort. C'est toujours bien d'avoir un peu de tir dans une armée, après bien entendu, au corps à corps, euh, ça tombe, pour l'instant c'est le pire moral qu'on a vu chez les Lannister, avec un moral de 8, donc c'est vraiment une unité qui ne doit pas se faire engager, qui est en seconde vague, et qui doit bien gérer euh, les menaces ennemies. Très souvent mis avec Preston Greenfield, qu'on verra un peu plus loin, pour pouvoir aller piocher le plus possible, et pour pouvoir comboter et les rendre très utiles. Et dans une liste avec Tyrion, par exemple, ces petits arbalétriers, euh, ils te font des noces pourpres euh, quasiment euh, tous les rounds, quand tu peux tirer 2-3 fois avec, piocher les cartes, et euh, massacrer l'unité d'en face à distance, c'est euh, assez plaisant, parce qu'effectivement, au close combat, ils ne valent pas grand-chose, bien qu'ils aient une épée pour taper, mais euh, ce n'est pas là, là qu'ils vont faire la différence. Mais par contre, avec Tyrion, tu peux vraiment mettre la main à 10 gatling de, de carreaux d'arbalète. Ça peut vraiment faire des, des gros gros trous, et c'est euh, assez puissant. Donc on va enchaîner avec une autre unité, alors qui vaut aussi 8 points, comme les cavaliers, mais qui est une unité d'infanterie. Qui sont les fils guerriers, Warrior Sons. Alors ils ont subi, euh, enfin, pas subi, ils ont bénéficié de la dernière mise à jour qui les a fait franchir un palier en termes de, de qualité d'unité. Avant un 8 points c'était trop cher, maintenant ils méritent la, ils méritent le, le regard, voir le jeu si on oriente ses listes sur la foi. Alors c'est une unité euh, qui a une armure correcte à 4, mais qui a un moral de 4. Euh, mais qui peut frapper euh, assez fort si on arrive à bien combiner les choses. Alors euh, moi je la joue de deux façons. Alors d'abord avec Baristan Selmi, c'est un attachement euh, auquel je suis très attaché qu'on reverra tout à l'heure, et avec le champion de la foi, qui lui aussi a été réformé. Euh, auparavant, ils mettaient du vulnérable euh, si on passe un test de morale aux unités engagées, donc très situationnel. Maintenant, à chaque fois qu'on active, on fait un test de morale et donc on regagne deux points de vie. Donc vous voyez bien que ça combote avec les capacités de ces Warriors Sons qui, dès qu'ils réussissent un test de morale, récupèrent un pion foie qui, en attaque, leur permet de mettre du paniqué vulnérable et euh, en défense, de suivant si on a perdu plusieurs rounds, d'avoir euh, des bonus à l'armure. Donc ce petit euh, token offensif de panique et vulnérable au-delà de permettre de faire plus de dégâts est aussi très bien dans les scénarios à carte où on peut, peut être avoir besoin d'avoir euh, trois pions état sur la même unité. Euh. Donc si on a généralement Picele qui à chaque fois qu'il s'active met un jeton weekend, on voit qu'on n'a plus qu'à faire mettre ces deux jetons pour remplir les conditions. Donc cette unité est pas mal. Après, euh, donc en combinaison avec Baristan qui, permet, qui leur ajoute plus de haut moral, donc je leur fais un moral de 2, qui à chaque fois qu'ils s'activent, enfin euh, qui réussit un test de moral, si, à condition qu'on ait la couronne, leur permet de soigner des trois. On voit que là, au lieu d'avoir une unité qui était correcte pour huit points, on passe à une unité à 11 points, Donc l'armée tourne autour, hein. mais on a une unité qui encaisse qui tient longtemps et qui peut euh, aller euh, va faire une sorte de guerre d'usure, une guerre d'attrition avec les unités d'en face et en sort souvent euh, remporte souvent ce, ce duel là. Voilà. Le seul euh, point faible qu'elle a, c'est qu'effectivement elle peut prendre des euh, cartes ou des unités euh, qui permettent de euh, annuler toutes les abilities. C'est son vrai point faible. Sinon, elle en a pas vraiment d'autres. Mais il va ce point dans cette configuration là. Et ça peut aussi servir de, de chausson, alors un chausson très cher. Ce qu'on appelle un chausson, c'est en fait une unité qui va, servir, qui va accueillir le général. Ça peut servir aussi donc, de chausson à Tywin Lannister dans sa forme générale puisqu'il apporte la suprématie des Lannister. Et donc avec un moral 4, on a plus de chances de renvoyer le test de moral avec, un, euh, avec le moins 2. Et du coup... Tywin aussi, qui s'active et qui met un jeton Weekend à longue portée quand il s'active. Donc plus le jeton foi qu'on peut facilement utiliser pour mettre paniqué et Vulnérable, on re-rentre dans la configuration de tout à l'heure pour le scénario à carte où ça peut nous permettre de, de remplir cette condition et de prendre 3 points. Et on va continuer avec une autre unité de la Foie. Le 5 points, ils ont une armure en T-shirt, ils tapent comme des, des huîtres mortes. Mais, mais, mais, mais, c'est une unité qui peut réserver de mauvaises surprises, puisque à chaque fois qu'elle réussit une tasse de morale, il faut savoir qu'elle a une morale de 3, hein, donc on ne peut pas faire mieux en Lannister, et sur beaucoup d'unités, à part les loups, euh, c'est l'une de, des meilleures morales qu'on trouve, c'est une unité qui, à chaque fois qu'elle dépense un point de foi, donc même mécanisme pour les générer que les, les filles du guerrier, c'est-à-dire réussir un tasse de morale, donc à chaque fois qu'elle dépense un point de foi, elle fait des 3 plus 1 wound, blessure directe, sans armure, sans rien. Par contre, l'unité subit la même chose. Bon, Elle a aussi une capacité qui s'appelle renfort, qui permet à chaque fois qu'elle s'active, de soigner un des trois. Et si on a la bourse de soigner trois, là-dedans, on peut y adjoindre naturellement un champion de la foi, euh, ce qui fait que quand on s'active, on peut, tout en se générant un pion de la foi, on peut soigner jusqu'à 5 euh, blessures. Alors, vu que cette unité a des effectifs qui vont énormément bouger, parce que dès qu'on frappe dessus, on en perd pas mal. Euh, c'est une capacité qui est assez forte, en fait, et qui permet de faire du dégât lourd, direct, sec, du wound, sur des unités genre des géants, par exemple, qui euh, d'ordinaire, on a besoin de faire beaucoup de touches pour leur faire des, des points de vie. Là, ça tue super bien les géants, ça tue super bien les ours, et ça tue super bien les loups. Et c'est une unité qui n'est pas chère. Donc euh, voilà, c'est une unité que moi j'utilise, par exemple, dans mon armée de la foi. En deux, en deux exemplaires, avec des champions de la foi dedans, et euh, jamais été déçu. C'est stable, mine de rien, c'est fiable, et ça fait des trous. Cette unité, j'en ai frais les frais euh, la semaine dernière avec Chabalu justement, où euh, j'avais beau lui frapper dessus, il était de plus en plus nombreux, et, et à côté de ça, il s'amusait à tuer mes géants. Ok, bah merci les gars. Du coup, là, on va continuer, on va se, on va, on va se présenter la boîte de base avec les NCU, les attachments et bien sûr les commandants. Alors on va commencer par euh, Jamie Lannister. Il est en trois versions lui, euh, Jamie Lannister. Donc sa version attachement de la boîte de base à deux points, qui est un attachement Assez fiable pour deux points, avoir deux dés de plus ou euh, un rang supplémentaire. C'est toujours sympa, mais ça vaut deux points. Personnellement, je le mets pas souvent. Et Jamie euh, Général, je vais vous le détailler euh, dans ma liste d'armée à la fin. Le Jamie Attachment, tu vois, moi je le joue dans, hein, euh, je le jouais au début quand je jouais avec les Parce que dans la montagne, ça permet dans, euh, si tu des Mountain Men tout neuf, ça permet d'envoyer euh, 10 p Donc euh, bon, je le trouve quand même pas trop mal pour ce qu'il fait. Mais il faut jouer une armée Lannister de, de poutres, ce, euh, ce qui est pas forcément ce qu'on fait tout le temps. Et si on a parlé du frère, on va parler de la sœur jumelle, Sœur-ci. C'est un NCU que euh, beaucoup de gens détestent. On se demande pourquoi. Euh, pourquoi d'ailleurs elle est si gentille, elle est si douce qui est moins présent maintenant, il faut le reconnaître dans les Lannister qu'il l'a été avant la 1.5. Avant la 1.5, c'était la base de la Surcy Bomb. C'est-à-dire qu'on mettait Surcy sur la couronne. Euh, c'était un test à moins 3, puisqu'elle met moins 2 à tous les tests de morale pour tout le rang. Enfin, le temps que dure son influence euh, sur l'unité. Et donc, on pouvait faire des pertes euh, énormes. Depuis que c'est euh, bloqué à 4, elle va aider à faire euh, la bascule du test raté mais elle fera moins de dégâts nets en fait c'est plus son boulot son boulot il va être d'intervenir euh, dans des points décisifs pour faire la chaîne objectif euh, quand il y a euh, l'objectif est tenu via le moral elle va aider sur un combat pour faire la bascule pour se prémunir éventuellement quand on a des unités qui renvoient de la la suprématie Lannister ou alors, quand on a la carte et qu'on a le placement sur le tableau, euh, quand on a la carte pénutine et le placement sur le tableau sur la bourse, ça permet de faire à l'activation un test à moins 4 à l'unité. Je vous dis, parfois, ça fait des surprises, notamment sur des loups qui ont un moral de 2 et qui, bon, on leur passera à 4. Mais quand on leur met un petit test à moins 4, un test à 6, s'ils le ratent, c'est automatiquement, il euh, y a plus de loups ou même sur un géant entamé, euh, ça fait forcément réfléchir. Ça peut aussi permettre de bien préparer la dernière activation d'une unité qu'on a euh, bien entamée. Donc elle sert euh, beaucoup, mais son rôle a évolué euh, au niveau du jeu vu la, vu la 1.5. Non mais ben moi CRC ça reste euh, moins de CU, l'anistère, Lanister euh, toujours euh, favorite. Euh, je la mets quasiment dans tous mes compas dans tous mes compos, euh, sachant qu'on joue beaucoup beaucoup sur le moral en Lannister. Euh, je l'apprécie toujours autant, même avec la 1.5. Le petit frère. Le petit frère Tyrion. Euh, donc euh, qui permet euh, d'avoir déjà quatre cartes en main. Ce qui est déjà très fort. Et en plus avec ses deux petits tokens euh, qui permet de faire défausser l'adversaire. C'est. On le joue souvent quand même dans des listes euh, la montagne, pour, euh, parce qu'il a besoin de ses cartes. Donc, euh, personnellement, moi, je ne joue que dans mes listes montagne. Mais il est très très bien dans ses listes montagne. Ouais. Idem. Et c'est vrai qu'on gagnerait peut-être à réfléchir à l'intégrer dans d'autres types de listes. Mais après, c'est la, la bagarre avec les NCU à 4 points. Et un truc dont on... C'est vrai que sa petite, euh, enfin, ces petits ordres de discard là, on n'y pense jamais. Enfin, si, on y pense. Euh, on se dit bon, c'est l'adversaire qui choisit deux cartes qui nous présente, mais d'une, ça nous permet d'avoir une vue euh, sur sa main, euh, bon, alors pas la totalité de sa main, mais en tout cas une bonne partie. Et c'est quelque part des micro counterplots parce que les cartes qu'on discard, c'est des cartes qui ne viendront pas nous embêter quoi qu'il arrive pendant la game, donc on n'aura pas besoin de contrer. Donc ça, c'est vrai qu'il est euh, il est pas mal. Mais essentiellement, on le voit dans, du, dans la liste clay game parce que tu as besoin d'avoir les cartes de Grégor, Sinon, ton armée est bien moins forte. Au tout début du jeu, c'était mon NCU préféré. Juste pour avoir quatre cartes, en fait. Parce que ça te permet de, de faire tourner ton deck, de sortir les cartes. Et quand on sait l'importance de jouer les cartes euh, sur le jeu Lannister, il était automatique dans toutes mes listes au début. Après, bon, bah, avec le temps, euh, tant pis. On n'anticipe pas assez en fait euh, la gestion de voir deux cartes adverses. Parce que voir deux cartes adverses en défausser une, ça permet en fait de calculer tout simplement le nombre de cartes qui lui reste. On n'a que 20 cartes, on lui en défausse une, donc déjà il lui en restera plus que 19, on connaît l'autre, donc il reste plus que 18 inconnus. En fait ça permet d'un peu minder son jeu et de pouvoir anticiper ce qu'il a et de commencer à penser à qu'est-ce qu'il peut avoir derrière comme carte. Euh, surtout par exemple pour les Winter is coming ou, euh, ou des choses dans le genre. On peut plus facilement calculer s'il a, a de la chance ou non de, de l'avoir. C'est un bord NCU pour, euh, pour les joueurs de poker en fait On enchaîne ensuite avec le premier qui n'est pas de la famille Donc Gregor Klegen, le monsieur de 8 pieds de haut On va détailler un peu plus loin la partie générale dans la liste à la fin Et là on va s'attacher à l'attachement C'est un attachement à 3 points, donc ça commence à monter très haut dans les coups, hein, c'est excessivement cher 3 points, qu'est-ce qu'il nous balance Il nous balance sa force surhumaine, ce qui nous permet d'avoir plus de dés et de gagner Sundering au niveau de l'unité Donc ça c'est très fort et il a aussi une règle assez particulière, qui est le Uncontrolled Rage, qui fait qu'en fait, quand on utilise l'unité, on doit faire un test de morale, et si on le loupe, et limite, on a envie de louper, ça lui permet de directement déclarer une charge, on compte comme un, ayant un 6 sur le jet de distance, donc ça permet d'aller chercher des charges très loin si on loupe ça, avec en plus le bonus de plus 2 et Thundering, ça permet dans certaines unités, notamment les Mountains, de parser quand même à une unité qui va envoyer 10D, uh, Thundering, Critical Blow, vicieux. Donc, on est sur, le, sur le, le cumul parfait. Je trouve que cet ordre euh, caractérise bien Grégor, en fait. Tu loupes ton test et du coup, tu fais un 6 auto. C'est quand même très, très parlant, ça. Il est très cher, celui-là. Et puis, bon. Mais c'est vrai. Que... Il est peu joué, quand même. Non, alors il est joué, je l'ai vu dans des listes. Euh... Les Américains font souvent ça. Ils le mettent dans des guerres de la foi. Alors, moi, j'ai eu l'unité à points avec Barista moi, ils ont l'unité à points avec Grégor. Donc, tu es moins tenté, mais euh, par contre, tu balances d'idées, euh, Sundering, et si tu as mis le marqueur de la foi, puisque de toute façon, à ton activation, tu fais un test de morale. Alors, tu vas pas, rarement le rater, euh, donc tu vas rentrer ton, ton token. Comme tu en portée de charge, mais tu peux te dire, de toute façon, je, me, je tente le coup, je tente ma charge à 5 ou 6. Si tu la rates, tu refais un test de morale. Euh, alors, certes, tu es en position défensive, mais ça veut dire que tu as souvent deux tokens de la foi sur toi. Et donc on se retrouve maintenant pour le détail de la boîte des héros. Hein on va commencer avec le chef de famille, hein, Tywin. Donc euh, qui a deux versions, la version euh, attachment. Donc euh, la version attachment c'est très simple, il vaut 4 points et il fait les pluies de Castamere. Euh, donc c'est une fois par partie, c'est œuf jambon fromage sur l'unité, c'est-à-dire qu'elle prend les trois marqueurs état. Et que elle et ses attache, cette unité et ses attachements n'ont plus aucune capacité jusqu'à la fin du round. Ça demande pas euh, d'activer de de, Tywin, donc il peut même se faire hors de la, du plateau euh, politique et il n'a pas besoin d'être activé. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Moi personnellement, je l'utilisais dans Melisandre quand j'affrontais des balises de la Watch ou des choses comme ça. Euh, même si je pouvais pas lui mettre les tokens, le fait de ne pas prendre les tirs en contre et donc de pouvoir charger derrière, ça, ça me garantissait quand même d'être un peu tranquille. Euh, donc oui, c'est voilà, un NCU qui vaut 4 points, mais qui est bien, bien, bien, bien costaud. Et pour ce qui est de sa version générale, ta façon, elle sera détaillée dans la liste plus tard. Tous ces NCU avec un pouvoir unique sont vraiment super intéressants à jouer. C'est toujours décisif et je trouve que ça vaut leur point à chaque coup. Et là encore, pour revenir sur ce que tu dis, c'est aussi ce NCU qui permet, par exemple, dans le scénario où on a besoin d'avoir trois, trois pions, euh, pions d'état différent sur la même unité, voilà. Tywin répond à la commande, il vous donne 3 points sur ce type de, scénar ce de scénario-là. C'est très fort, c'est déjà un quart des points. Dans les le deuxième général qu'on trouve dans la boîte des Lannister Hero euh, 1 et le premier vrai euh, NCU général chez les Lannister, c'est le High Sparrow, le Grand Moineau. Alors, euh, il coûte 0, puisque c'est votre général, c'est un NCU. Donc, ça vous permet de faire facilement des compos avec 3 NCU pour entre 7, 8 points, 9 points, suivant comment vous voulez jouer. Mais ce qui est déjà pas, ce qui est déjà très bien. Et il a une capacité quand il se, il influence une unité, cette unité a plus deux au test de morale. Donc, on voit très bien que c'est, du coup, il est, il influence de manière positive ces unités pour qu'elles, pour qu'elles tiennent le coup. Et alors après, il a des cartes qui tournent autour de ça autour des tests de morale. La grâce de la mère, qui permet quand on s'active, on fait un test de morale. Si on le réussit, euh, si on le réussit, on, re, on, re, on soigne quatre blessures, et si on le rate, c'est simplement deux blessures. Ensuite, on a la protection du père. Alors, la protection du père, c'est une carte quand on est attaqué. Avant de lancer les défenses, euh, on fait un test de morale. Si on, le, si on le rate, on bloque une, une touche. Si on le réussit, chaque touche, en fait, il faut deux touches pour faire une, deux touches non sauvegardées pour faire une blessure. On se retrouve avec la même capacité de défense qu'un germe. Et la, la dernière carte, c'est la colère du guerrier. Là, c'est à l'activation de l'unité. On fait ce test de, de morale. Si on le réussit, on a plus un pour toucher et Sundering. Donc, ce qui aide à passer les armures. Et si on le rate, on a simplement plus un pour toucher mais ça permet d'apporter du potentiel offensif. Et on peut également jouer en liste cavalerie, j'ai beaucoup joué, euh, avec 3 cavaleries, voire 4, et ça permet quand même d'avoir 7 activations, et 3 voire 4 cavaleries, c'est quand même assez impressionnant au niveau impact dévastateur. Le Grand Mano, ça se tourne aussi vraiment bien avec les listes à la, de foie, c'est très stable avec les 2 cartes de heal, euh, c'est vraiment des listes comme tu l'as dit par la avec la présentation des, des pourfellos qui permettent de, de green sur la longueur. C'est vraiment un autre style de jeu, il faut vraiment réfléchir pour pouvoir monter avec. Donc maintenant, on va passer Tyrion. Donc il a sa carte d'attachement qui a diminué en points avec 1.5, qui est passé de 3 points à 2 points. Du coup, maintenant, on peut éventuellement le voir dans des compos. Pour l'instant, j'ai pas encore vu, mais je pense qu'il peut être pas mal, quand même, de, de changer un token, ou de, d'annuler les ordres sur un 3+, ou une carte. Enfin, c'est, mais c'est à courte portée, donc, euh, à voir. Je sais pas s'il sera beaucoup joué. Bah, tiens, en général, ça, c'est du vrai contrôle. Son, sa capa d'annuler une carte tactique sur un 5+, en ordre, qui est très très fort dans le jeu Lannister qui peut éventuellement plus se relancer si on défausse des cartes. C'est dommage, c'est qu'on perd des cartes, mais si on n'a pas le compteur plot pour une carte vraiment décisive, ça peut être très très fort. Et c'est souvent, donc on le met, on le voit souvent dans des arbalétriers ou dans des gardes. Personnellement, je le vois plus là-dedans. Et ces, ces cartes sont assez sympathiques. Retarder les ordres qui permet de l'adversaire de... Non, tu t'actives pas. Et si en plus tu les enveloppes, tu choisis carrément l'unité qui va s'activer. Donc c'est assez fort. Et sa carte euh, tactique réactive qui permet euh, de reprendre une carte tactique dans sa défausse et de la remettre en main, c'est assez monstrueux. Surtout si on a l'enveloppe, en, en fait, euh, un adversaire défausse une carte euh, au hasard. Et sa troisième carte qui est vraiment la plus puissante, c'est celle qui permet de réactiver une unité déjà activée. En fait, on annule une activation d'unité pour réactiver une autre. Donc, quand on se prend 3, euh, quatre tirs d'arbalétrier ou... Euh, des cavaleries qui te chargent, la même unité qui te charge deux, voire trois fois dans le tour, ça commence à devenir assez monstrueux. Vraiment les enveloppes, voilà. C'est la zone, c'est sa zone de prédilection. On est dans un général qui est dans, dans le contrôle, dans, la, dans les, les coups, euh, entre guillemets, les coups de, les coups en traître, euh, un peu le, les, les mauvaises surprises, quoi. Et sa capacité, elle est, elle est ultra forte. Parce que tu peux te retrouver souvent à l'Anistar avec des cartes un peu mortes, tu vois. Euh, en début de main, genre euh, Lannister paye toujours ses dettes ou loyauté à la couronne. C'est des cartes que tu peux défausser pour euh, faire son ordre. En plus, tu les défausses, donc ça veut dire que tu accélères ta pioche, puisqu'en fin de round, tu repioches des cartes dessus. Moi, je, euh, ouais, ce euh, général qui, pour beaucoup d'adversaires, est très frustrant. Le seul NCU euh, à trois points de la faction Lannister, donc, quand on sait euh, le coût de base des Lannister, un NCE à trois points, c'est utile et celui-là l'est beaucoup. Euh, il est beaucoup, ne serait-ce déjà par son point, point et par sa petite capacité qui, à chaque fois qu'il s'active, il met un jeton affaibli. Alors bon, c'est certains jetons jeton affaibli, mais dans beaucoup de listes, il fonctionne très bien. Alors, c'est obligatoire dans une liste iWin, ça sera détaillé plus tard mais euh, c'est aussi euh, très précieux dans beaucoup d'autres listes parce que pareil, hein, toujours le, les jetons, le, la carte euh, sur les scénarios à carte, et puis un jeton affaibli, ça vous permet toujours de renforcer votre défense Après le grand, le petit Klegan, donc le Sandor qui lui pour deux points, il nous permet de transformer une unité en, en maison de Klegan. donc pour toutes les cartes qu'on verra plus tard au niveau de son frère qui ont des déclencheurs et là une règle qui est assez répandue, le cut down down, qui quand une unité est mieux engagée loupe un test de morale, ça permet de rajouter deux wounds additionnels. Donc c'est une personne qui est assez particulière à jouer, et qui se joue vraiment dans une réflexion. Il est assez peu joué à l'heure actuelle quand même. Enfin, depuis la 1.5, moi je le trouve vraiment super. Surtout dans les listes avec CRC, tout ça, euh, l'Illis-Montagne, je trouve que déjà dans la liste Clegane, je pense qu'il est indispensable. Et on peut vraiment faire des gros dégâts avec la suprématie Lannister, l'Anistère, tout ça, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, il a plein d'utilités euh, dans la, la, la Clegane pour transformer euh, des coupes Jarrett-Bolton. On va pas en parler ce soir, ou peut-être dans la liste... Euh, enfin, on va pas en parler ce soir, mais ça transforme une unité de, de Bolton en Lannister, enfin, et en Claygain surtout. Donc, ça combatte avec les, euh, donc par, par l'affiliation, ça combote pour les cartes. Et après, il est utile aussi, toujours dans des Bolton. Alors, je sais, je parle beaucoup des neutres, ça sera l'objet d'une autre émission, mais dans la garde noire, puisque la garde noire, euh, à chaque fois qu'on la tape, on doit faire un test de morale d'abord. Donc, un test de morale raté, c'est minimum deux wounds avec Sandor dedans, ou tous ceux qui ont les capacités « cut them down », ça fait 4 Donc c'est forcément, sur de l'infanterie, un rampi Donc déjà, on voit qu'il a, euh, a cette utilité-là. Et euh, oui, après, c'est un super bon finisseur. Toutes les, toutes les unités qui ont vicieux, si on l'ajoute dedans, euh, l'adversaire, la il tremble quand il fait un test de morale. Il tremble parce qu'il sait qu que c'est quatre morts supplémentaires. quoi. Et ben on continue du coup sur la boîte des héros Lannister 2 qui amène beaucoup, beaucoup de choses. Et on commence cette boîte numéro 2 avec le Petit Geoffrey, donc le roi. Le mec, il appelle le roi le Petit Geoffrey quand même. Hein. Le Petit Geoffrey est attendu sur le trône de fer s'il vous plaît. Et oui, et effectivement, le Petit Geoffrey. On est bien parti sur un roi qui va apporter pas mal de choses, donc on a en deux versions, donc la première version c'est celle en tant que général qu'on va étudier, qui déjà, il a la règle, the king is dead, donc quand le roi meurt, quand Geoffrey meurt, ce que tout le monde veut, mais pas forcément quand c'est notre chef de commandant, eh bien on gagne deux points de plus, donc déjà, c'est à dire qu'une unité qui meurt avec Geoffrey dedans, c'est trois points pour l'adversaire, donc ça déjà c'est un gros pendant, et ça met une target sur la cible qui est assez impactante. Au niveau de ses cartes, il va avoir euh, bah, des cartes assez puissantes. Deux cartes vraiment très puissantes et une j'aime un petit peu moins la iron the king est vraiment extrêmement fort en défense ça permet de bloquer des trois wounds donc ça veut dire que c'est après les sauvegardes donc ça a vraiment ça tank de fou on a une petite carte qui va permettre de mettre un jeton paniqué à où est ce qu'on veut donc ça peut être ça peut être assez pratique et on a surtout une carte qui permet d'avoir le plus port touché et le plus de dés d'attaque euh, avant de lancer CG, donc ça c'est excessivement fort pour de la cavalerie ou d'autres choses comme ça ça permet d'envoyer beaucoup de, de pain et de, de faire excessivement mal le pendant de toutes les cartes de Geoffrey c'est que chacune de ces cartes a un contre effet et ce contre effet en fait c'est que l'adversaire va choisir de mettre un jeton euh, affaibli ou un jeton affaibli un jeton paniqué ou un jeton vulnérable sur les cartes sur nos unités. Pour être bien précis, il y aura toujours le jeton paniqué sur chaque carte. Et parfois, il y aura aussi un pion vulnérable qui pourra être choisi. Donc, toutes les cartes sont fortes, mais ont un pendant contre nous, et ils nous mettent des jetons contre nous. Donc, c'est excessivement compliqué sur certains scénarios. Déjà, il est a un jouable sur les scénarios de cartes, parce que ça va permettre à l'adversaire, bah, avec une de nos cartes qu'on joue, de placer potentiellement deux tokens. Il en restera plus qu'un seul à mettre pour pouvoir prendre la carte à trois points. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment... Il faut les jouer à un moment clé où on va pouvoir avoir une létalité importante pour pouvoir passer dessus et derrière avoir de quoi anticiper euh, le vulnérable, anticiper les choses dans le genre pour pouvoir bien se protéger par la suite. Il existe aussi une autre version de notre cher ami Geoffrey qui est celle en NCU. En NCU en fait ce qu'il fait c'est qu'il euh, vaut 4 points et que quand on le place sur le plateau politique peu importe où on le place, par exemple, on le place sur la cavalerie, il est considéré comme contrôlant la zone sur laquelle il est, la cavalerie dans notre exemple, et en plus de contrôler la couronne tout le temps. C'est excessivement fort comme on va le voir par la suite avec tous les attachements de la square Mais le petit pendant, parce que bah, c'est du Geoffrey, hein, donc on ne va pas changer une équipe qui gagne, c'est qu'on va prendre des jetons paniqués sur nous. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de le jouer eh bien on va voir que en fait euh, c'est pas si nul que ça Parce que les attachments qui se débloquent avec lui et qui combattent avec le, le fait de, de pouvoir contrôler la couronne Valent le coup de prendre un petit pion paniqué Avant de voir le détail de chaque unité et de chaque attachment Il faut savoir que cette boîte a une très grande particularité C'est qu'elle arrive avec plein de héros parce que c'est une boîte de héros Mais tous ces héros peuvent être rassemblés en une seule et même unité qui est la King's Kingsguard King's World, exceptionnellement rare et unique, même dans le jeu, car c'est le seul plateau où il n'y a que 8 PV. Il n'y a que 8 personnes dessus, les 8 nommés donc les 8 attachments. Quand ils sont dans la, la Kingsway, ils ne sont pas nommés à proprement parler. Donc, hein, je vous disais que 8 PV et de rangs, donc c'est très particulier un petit torte qui permet de rebalancer des coups ça tape bien, il hein, n'y a que deux rangs mais c'est toujours sur du 2+, c'est toujours vidé donc voilà, on met est sur, vraiment sur la King's World, ça envoie du pâté très bon moral, très bonne défense, ça bouge bien ça peut pas être paniqué, ça peut pas avoir de malus à synthèse de panique donc c'est vraiment une unité qui est solide à ce niveau là, ça vaut 6 points quand même. et la particularité de, de nos chers amis de l'Hackings World c'est qu'ils viennent en fait sur le dernier rang, au lieu de qu'ils soient vides il y a 4 petites bannières dessus et ces bannières en fait on peut s'en servir au moment de l'activation d'une unité. Elles apportent différents bonus qui sont vraiment soit offensifs avec canner du critical, du thundering, du vicieux, euh, en plus on, on rend l'adversaire paniqué, allez mettre des tokens, quand cette si unité attaque le défendeur devient vulnérable et affaibli. On vient donc mettre deux tokens directement, on pense à des scénarios carte ou autre chose. Ou un peu de réalité, avec une manœuvre gratuite. Ou une, une action de retraite gratuite. Donc ça permet d'en plus d'aller chercher un petit peu plus loin des, des personnes qui pourraient être hors de portée de charge éventuelle. C'est une idée qui est expressivement touchy à jouer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que 8 PV. Donc forcément, dès qu'il y a 8 PV, il n'y a plus rien. Donc ça, ça, tombe, ça tombe vite. Elle a été buffée. Hein, elle, a été, elle a été buffée depuis la 1.5 parce que maintenant elle peut se soigner. Avant, on ne pouvait pas se soigner. Donc on ne la voyait vraiment pas parce que bah, chaque PV perdu, c'était un mec perdu. Ce qui était entre guillemets logique parce que c'était nommé. Donc. Euh, donc voilà, là ils ont enlevé ce, ce, ce, petit, ce petit malus. Donc elle peut un peu soigner. Euh, c'est très.. C'est une unité canon glace. Euh, il faut à contre il faut que quand l'adversaire la strike et la wipe d'un seul coup parce que derrière c'est excessivement fort. Elle peut renvoyer beaucoup de dégâts. Par contre pour jouer la Kingsguard, il y a une particularité. Il faut qu'il y ait Geoffrey Barothéon, First of his name et euh, qu'il n'y ait pas Jamie Lannister dans l'armée donc c'est vraiment deux particularités, et en plus Geoffrey doit être dans l'unité, donc faut vraiment pour avoir cette unité là, cette unité, donc on a Geoffrey dedans, comme on vient de le voir, ça vendra donc une unité à 3 points pour l'adversaire, donc c'est vraiment très touchy sur les placements, faut pas pouvoir l'exposer, faut pas la mettre en plein milieu, euh, ou sinon si on la met en plein milieu, il faut avoir deux cavaleries derrière, être sûr d'anticiper, avoir la main qui permet de protéger, comme on l'a vu avec Geoffrey, la main qui permet de sauver des, des wounds et tout ça, parce que derrière on prend excessivement cher et on devient une grosse cible, Unité qui n'est pas excessivement jouée, il y a des listes qui tournent avec. Ça tourne bien. Euh, généralement, les gens ne perdent pas trop, de mémoire. Vous me confirmerez les mecs ou non. Mais euh, c'est quand même assez touchy. Pour 6 points, qui est vraiment redoutable, je trouve. Et elle donne quand même... Euh, sou... Déjà, elle donne à la Cavalerie Lannister un potentiel d éventuellement d'avoir plus de dés d'attaque. Donc 11 dés en charge qui touche sur du 2, c'est vraiment redoutable. Mais l'unité, elle demande également d'avoir obligatoirement Tico dans ses listes. Ce qui permet... C'est un... C'est un NCU de la boîte Hero Neutre 2 qui permet de soigner de 5. Sinon, l'unité, elle peut vraiment voler. Et là, c'est quand même la misère. Oui, c'est clair. C'est une unité qui demande du doigté. Moi, je l'ai affronté, euh, affronté sur TTS, là, dernièrement. Euh, une liste Geoffrey. Je connaissais. Alors, je ne vous plus longtemps à l'Anister, mais j'avoue, j'ai jamais joué le roi dans sa Kingsguard. J'ai joué les King's de manière. Euh détaché, mais rarement, jamais dans l'unité et euh, mauvaise surprise pour moi, euh, ça fait très mal et mine de rien, j'avais pas le, le setup pour aller la nettoyer d'un coup. Donc effectivement, si tu es bien préparé, que tu as ce qu'il faut dans ta main, tu as la bonne unité qui arrive au bon endroit, tu peux la nettoyer, la King Guard, sous réserve que le joueur, la Mister, ait pas les bonnes cartes lui aussi en main. Notamment celle dont tu parlais euh, qui, met, euh, qui soigne des trois, euh, trois wounds. Il a une petite richesse du rock qui traîne. Euh, il peut se défendre. Enfin, voilà. S'il si il a trop exposé mis devant euh, en disant je vais euh, percer, le, percer la, la ligne de front avec ma king guard », il a rien compris et il a perdu. Ouais, C'est une unité qui sert en deuxième lame. Et par contre, elle coupe super bien la deuxième lame. Comme tu l'as dit, hein, euh, les 8D, quoi qu'il arrive, même s'il reste que Geoffrey, il tape pas 8D, il touche à 2+. plus, donc ça fait du dégât. Et euh, non, c'est une unité qui demande du doigté, mais qui est, qui est assez forte, quoi, vraiment. Et pas assez jouée, à mon sens, parce que Geoffrey, parce que le risque de, parce que les gens veulent pas prendre le risque euh, de perdre trois points quand l'unité se fait défoncer, quoi. Puis as l'impression que tu as un gros néon sur l'unité de la King Guard, c'est venez me tuer, vous allez vous allez prendre plein de points. Tu vois, mais il euh, y a quand même. C'est euh, quand même une unité forte et sous-côté pour le coup. Vraiment. C'est vraiment l'unité Lannister sous-côté, la King Ouais, ben mon adversaire avait deux caves, une cave sur chaque flanc. Je peux te dire que tu réfléchis et euh, quand tu as fini de réfléchir, c'est peut-être trop tard. Donc, euh, ouais, ouais, c'est euh, pas évident, quoi. Peut-être un Stark, euh, s'il a les bonnes cartes d'entrée et qu'il fait le snowball dessus, ça peut marcher, tu vois. Euh, mais euh, pas c'est pas évident, c'est sous-côté. Ah oui, moi je, je l'ai joué 4-5 fois, pour l'instant, jamais perdu euh, Geoffrey, Et quand tu le joues en deuxième vague, c'est redoutable. Et donc du coup, on va rentrer dans le détail de Kingsguard. Alors effectivement, si vous la jouez dans l'unité, euh, c'est des bonhommes à MPV qui n'ont pas de pouvoirs spéciaux, mais vous pouvez les jouer donc en, en attachement. Et euh, le premier d'entre eux, le chef, le commandeur de la, de la garde royale des sept, c'est Barristan Selby. Alors perso, c'est mon perso préféré, euh, non pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il a la classe et qu'en plus, euh, son attachement, certes, vaut trois points, mais je le trouve fantastique. Alors, son pouvoir, c'est déjà de donner plus de morale. Déjà, c'est très bien. Et après, si on contrôle la couronne, donc là, on revient avec ce que disait LG sur Geoffrey, notamment à une cellule qui permet de tout le temps avoir la couronne. Donc à chaque fois qu'on a un test de morale à faire, en considérant qu'on a la couronne, si on le réussit, on soigne des trois. Donc vous voyez très vite le, le combo, il est très simple. Hein. C'est Geoffrey euh, sur le tableau politique, si on peut, on l'active, il va prendre la couronne. Et là, on a notreité avec barista avec plus de morale de base. Et chaque fois qu'elle va réussir un test de morale, elle va soigner des trois. Donc, dans des fils du guerrier, sans malus, c'est plus le test. 4 de morale, plus 2, euh, même un doublasse. là, pour le moral, ça fonctionne. C'est test auto et on soigne des 3. Et là, vous avez compris la mécanique. Ça fait une unité qui, à chaque fois qu'elle va se faire taper, si on arrive à se défendre un petit peu correctement, euh, on va avoir quelques pertes. Et au total, eh bien, parfois, il arrive qu'on on soigne plus que ce qu'on a eu de pertes. Donc, du coup, l'unité, elle remonte. Plus le, le gars tape dessus, ce qui est ultra frustrant pour l'adversaire. Et voilà. Donc moi, j'adore ce personnage-là. Je le joue euh, dans Des Fils du Guerrier. Certes, ça fait une unité euh, ultra luxueuse, siège en cuir, néon, euh, volant moumou, tout ce que vous voulez. Mais c'est une unité que j'ai jamais, vu, je l'ai jamais vu mourir. Est-ce que tu vois Baristan dans une autre unité que les Warrior Song? Alors, moi, perso, je la joue pas ailleurs que dans les filles du guerrier, mais il y en a qui la jouent dans des, euh, dans des mountain men pour pouvoir avoir un potentiel de frappe euh, lissé sur euh, plusieurs rounds. Je suis moins fan parce que déjà, tu as un moral à 7, donc tu l'améliores à 5. Donc, tu es, es quand même assez sensible à tous les malus qui traînent. Euh, je j'aime pas trop, enfin, je ne l'aime pas comme ça. Moi, je ne le, je le vois que dans les filles du guerrier. Mais après, vous le mettez où vous voulez, il euh, n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il donne sa quintessence, dans, euh, enfin qu'il donne sa pleine mesure pardon dans les fils du guerrier, puisque du coup, euh, tu soignes, tu fais du jeton foie, tu améliores le, le moral et tu sais que tu joues autour du moral avec cette unité-là. Voilà, je, euh, moi, je le vois là-dedans. On va passer maintenant à Jimmy Lannister de la Kingsguard. Alors, c'est l'expert dueliste, c'est juste euh, sur un 3+, plus. il tue un attachement, ça peut être le général adverse, tout ça, et ça marche toute la, toute la partie, donc c'est pas qu'une seule fois. Et au pire, il fait un wound 2+, plus, il n'y a pas d'attachement. C'est, pour moi, pour deux points, c'est un attachement très, très, très, très viable. Dans des Albardiers, par exemple, j'aime beaucoup. Euh, c'est le spécialiste de l'assassinat, oui. Bon, la, la, la petite euh, modulation apportée, c'est qu'il tue que des attachements infantry. Mais Oui, c'est vrai. Effectivement, ça peut être le tueur de général. Alors moi, je l'avais imaginé, tu vois, en mission suicide, dans une euh, une liste avec des Storm ce que tu veux faire, une, une unité pas chère, où euh, tu as Dario en général, qui te permet de faire une marche forcée à ton activation. Certes, tu prends un week-end sur ton... Euh, mm -hmm sur ton unité et derrière tu vas ça te permet d'aller rapide et charger, viser le général sachant que son, son jet sa capacité c'est soit tu fais un wound soit tu lances un dé, c'est pas un dé d'attaque donc t'es pas soumis à la relance de la charge à la relance positive quand tu réussis ta charge ou au week-end quand t'es affaibli tu lances un dé, tu fais 3+, plus, tu tues un attachement voilà, c'est assez net donc je l'avais imaginé comme ça, pas encore joué mais j'avais des petites idées pour le tester de la sorte on va continuer avec les Kingsguard. On part avec Merin 30. Alors, Merin 30, lui, pareil. Donc, là, on rentre dans les Kingsguard comme Baristan et 6 Kingsguard sur les 7 qui sont sous le contrôle de la couronne. Alors, lui, quand on contrôle la couronne, à chaque fois que l'unité fait une action, eh ben, on met un jeton condition à longue portée. Et une action, ça peut être, donc, un, un tir, une retraite, ce qu'on veut, une action et on met un jeton condition. Donc ça va très bien dans le win par exemple, ça permet de mettre euh, des weekends, ou ça va très bien aussi dans les scénarios à carte. Il va très bien aussi dans les, dans les albardiers puisque euh, si on se fait charger de front, on a un ordre. Donc on peut très bien imaginer qu'on est un vulnérable à l'adversaire euh, au moment où on va déclencher nos dés d'attaque. Donc ça augmente les dégâts euh, potentiels qu'on peut faire. Et donc le deuxième attachement Kingsguard qui vaut un point, donc il y a aussi le coup qui fait beaucoup pour leur succès, c'est Preston Greenfield. Alors, lui, c'est euh, le Kingsguard le plus joué, euh, on le voit quasiment partout, euh, et souvent dans les arbalétriers, parce que son effet, donc c'est proche celui de Mérine, Enfin, en tout cas son déclencheur, chaque fois qu'on fait une action, qu'on a la couronne, on pioche une carte. Voilà. Quand on sait l'importance d'avoir des cartes, pour toutes les factions et encore plus pour les Lannister, euh, on a vite compris le, le fait qu'ils soient auto-includes. Voilà, Preston, euh, il est dans quasiment toutes les listes et souvent dans des arbas parce que ça permet de jouer, euh, fait de s'activer, de pas perdre ses activations, d'utiliser les épées à distance, donc de repiocher une carte, et ainsi de suite. Euh, vous voyez vite l'intérêt du bonhomme. Quoi. Et on voit surtout que Joffrey est vraiment important dans si on veut commencer à s'amuser, à jouer beaucoup d'attachements de la Kingsguard. Ouais, Joffrey ou 3NCU, ça dépend comment tu veux build. Ou Baylish aussi, ça marche. Hein. Baylish début de tour, tu te mets sur la couronne, tu actives les épées, tu Preston, tu tires, tu pioches une carte. Ou euh, ta Baylish, tu vas sur la couronne, tu actives la cavalerie, tu pioches une carte. Ça dépend comment on veut jouer. Mais effectivement, ouais, ça demande euh, un petit NCU spécifique pour le en bénéficier plus vite dans le dans le rang. En effet, de un autre NCU. Alors parlons pour le coup, c'est l'inverse de Preston. Euh, Preston on le voit partout, lui, on le voit quasiment nulle part. C'est Boros Blood. Boros Blood vaut deux points. La capacité est bien. Des trois wounds en réponse, c'est vachement bien. Mais il vaut deux points. Et il souffre la comparaison avec les autres, donc c'est vrai qu'on le voit pas. Enfin, euh, moi, il me, il me fait de l'œil, mais je sais pas dans quoi le mettre. J'ai vraiment, euh, voilà, je suis frustré de pas pouvoir le jouer lui. Un peu pareil pour Harris. Moi, je le vois pas souvent non plus. Il met moins un pour toucher, mêlée toujours si on a la couronne. C'est toujours un point. On n'a pas assez de place pour mettre tous ses attachements qui sont quand même assez bons. Et Mondor Mandon Moore, lui, par contre, pour deux points, il peut faire le café quand même, je pense. Euh, D'avoir plus un pour toucher euh, est vicieux si on a plus de rang que l'adversaire. Donc euh, une unité qui frappe euh, de la cavalerie, ils ont un rang de moins. Euh, tout de suite, ça commence à parler. Si jamais donc ça peut donner. Si il y a une unité qui l'a pas plus euh, cercé, ça peut commencer à être euh, assez redoutable. Ouais, moi je, toi qui aimes les, les albardiers, tu vois, je le vois bien dedans. Alors c'est toujours la même question pour tous les, les attachements à qu'on a vu à deux points. C'est si, c'est conditionné par le fait d'avoir la couronne, mais on a vu qu'on pouvait les régler ce, ce problème-là avec Geoffrey ou Bailish. Euh, mais effectivement, euh, il est en concurrence. Quoi. Il est en concurrence et de quoi, dans une liste Lannister, ça demande de vraiment euh, réfléchir. Cette boîte héros euh, Lannister 2, en conclusion, c'est une vraie boîte à outils. Quoi. On peut vraiment faire énormément de choses avec cette boîte. La boîte des héros 2, elle, ramène, elle amène beaucoup de choses, beaucoup de, de flexibilité à, à cette armée et on peut faire plein de choses avec ce petit Geoffrey. Alors merci, donc on vous a présenté l'ensemble de la gamme Lannister et c'est bien beau de vous avoir présenté tout ça, mais vraiment comment ça marche, et du coup on va vous faire trois exemples avec LGH, Chabalou et Bourrin qui vont chacun vous présenter une liste avec tous ces petits tricks et ces petits combos euh, on a essayé de représenter toutes les entrées euh, on a essayé il y a LGH qui va vous présenter une liste issue du starter amélioré, donc c'est à dire qu'on est parti sur le starter de base on a rajouté une unité pour aller à 40 ensuite il y a Chabalou qui va nous présenter une liste un petit peu prévue pour le tournoi, elle est différente de celle euh, qu'il avait au Master of Westeros mais c'est une liste qui se veut compétitive on verra si ça marche et ensuite il y a Bourin qui va nous présenter une liste un petit peu atypique qui peut surprendre et qu'il faudra vraiment se méfier et je leur laisse la parole à vous les gars Commencer à lister ces listes avec la liste du starter, donc toutes les figurines qui sont fournies dans le starter, plus une unité qu'on a rajoutée de Grosse Donc, comme vous pouvez le voir, on est parti sur les House avec Jamie, les Lannister avec les Captains deux fois, on va vous expliquer pourquoi, pourquoi tenir les codes but, et, et les Albardiers avec Gregor dedans. Donc, ça nous permet d'avoir comme ça deux unités Gregor, et enfin une petite unité de Grosse en NCU, eh bien, on prend les deux qui nous sont disponibles dans la boîte de base, donc Cersei et Tyrion. On va pouvoir détailler un petit peu plus ce que fait le Général. Donc Grigor. Déjà, il aura une, une unité affiliée à la maison Clayken. Ça permet de pouvoir avoir les triggers de ces cartes qu'on va avoir ensuite. Et il a aussi le Unstoppable Fury, ce qui lui permet que quand il charge, les ennemis deviennent paniqués. Et quand l'unité fait des attaques, elle envoie en plus des 3 Wounds. C'est vraiment une unité qui est faite pour aller envoyer. Pas mal euh, de dégâts. Sachant qu'en plus, ça peut très bien com com comboter dans les albardés si les albardés se font charger. Ça va envoyer 2 D3, l'ordre et ensuite ça. Au niveau de ces cartes, bon, vous vous en doutez bien, ça va pas être des cartes qui vont jouer sur la, sur la délicatesse du monsieur. Hein. Le monsieur est pas délicat, on le sait, il soulève 500 kilos à lui tout seul, donc bon, alors, et ça va partir sur des cartes qui donnent du plus, du critical blow pour envoyer plus de dégâts, et si on est Cleggen, on va faire du critical blow sur 5+, plus. là ça devient excessivement fort. Euh, on va pouvoir aussi remplacer des, cas, des cases sur le plateau politique, afin de pouvoir envoyer plus de charges, très fort aussi, et de charger de plus loin. Et enfin le Overrun, qui est une carte très connue et excessivement forte, qui permet de au lieu de faire la manœuvre une fois qu'on a détruit, de s'orienter, de balancer une charge et si on est clicken de balancer une charge avec plus de à 100 distance de charge donc ça permet de pouvoir aller snowball très très vite euh, et de faire tomber en une activation potentiellement deux euh, deux unités donc c'est vraiment très très fort c'est une, une liste euh, qui reste assez basique hein. on a déjà détaillé euh, l'ensemble de, euh, des éléments on met Jamie dans les hommes de la montagne pour pouvoir aller chercher le, le plus de dés et vraiment aller balancer le plus de combats possible. C'est une liste qui a beaucoup tourné, hein. c'est une liste qui a beaucoup tourné en tournoi sur la première année, qui fait toujours le café, c'est pas la meilleure mouture de cette liste, forcément étant donné qu'on est limité au starter, mais ça reste une liste très polyvalente et très agressive, ce qui change pour du listeur. Pour commencer, ça peut assez surprendre. Après la brutalité, on va jouer la ruse et la finesse de son commandant en chef, donc de Tywin, en général, et c'est la liste que je vais vous proposer. Donc c'est une va une, vari une variation, de la ce que j'ai joué au Master of Westeros. Donc je vais vous présenter d'abord la liste et ensuite un peu les cartes, et on va rentrer un peu dans le détail. Donc c'est Tywin, en général, dans une unité de la House Bolton Blackguards, Ensuite, il y a des Bloody Mummer Horse Rider, donc les chevaucheurs de zèbres, c'est de la cavalerie. Une deuxième unité de cavalerie, mais cette fois-ci, c'est une unité de chevalier de Casterly Rock. Et nous avons ensuite deux packs de Guardsmen avec le guard capitaine. Et en NCU, Pycelle et Sorci. Ça, c'est pour la pour la liste. Le Donc, on va rentrer dans le détail. Tywin, d'abord le général. Alors, sa capacité... C'est Intimidating, à chaque fois qu'il s'active, une unité ennemie à longue range devient affaiblie. Et on va voir que l'affaiblie, c'est le mot-clé de tout le jeu de Tywin Lannister. Donc affaiblie, pour rappel, quand une unité ennemie vous attaque, à distance ou au corps à corps, vous pouvez dépenser ce point pour lui faire relancer ses « j'ai réussi ». Donc, ça nous permet de renforcer les défenses de nos unités, puisqu'on va pouvoir réduire le nombre de touches réussies par l'adversaire. Et la deuxième capacité de Tywin, c'est l'annister supremacy. Donc la capacité à renvoyer les, euh, les attaques, enfin les, un test de morale à moins 2 quand on réussit son propre test. Donc. Ce Tywin se trouve dans une unité de House Bolton Blackguards. Alors c'est une unité qui vaut 6 points, qui est l'unité de la faction neutre, qui a un mouvement de 4, qui touche à 4+, donc ce n'est pas une unité qui fait beaucoup de dégâts, qui a une armure de 3, donc là on est sur une unité qui devient solide, voire assez tanky, et qui a un moral de 6, donc un moral relativement amélioré par rapport au reste de la faction. Et qui a une compétence qui s'appelle... Horrific Visage. Horrific Visage, c'est qu'à chaque fois qu'un adversaire veut porter une attaque de mêlée sur cette unité, elle doit préalablement faire un test de panique. Donc potentiellement, on a dans, le, dans cette unité la capacité de faire faire deux tests de panique à l'adversaire. Un test quand il nous attaque, imaginons, il nous attaque, il nous fait quelques dégâts, on a un test de panique à faire, on le réussit, et avec la suprématie Lannister, on envoie un deuxième test de panique. Et là, on va dans les NCU, et on voit qu'on a Cersei, et Cersei, elle met moins de, en test de panique. Donc, si on a préalablement un peu organisé son jeu, se dire que cette unité, unité ennemie, allait charger l'unité Tywin, on peut se dire raisonnablement que cette unité a pris l'influence de Cersei dessus, et donc elle va devoir nous taper préalablement, avant de taper de faire un test à moins 2. Ensuite, si on réussit nos tests de panique, lui faire faire un test en retour à moins 4. Donc on peut très facilement affaiblir une unité sans avoir porté la moindre attaque dessus. On enchaîne avec donc les deux unités de garde qui sont effectivement des gardiens de but. Donc on voit qu'en fait, on a une architecture de liste qui est avec trois unités lentes, mais avec armure à 3. Donc Mouvement 4, armure à 3 Donc on voit très bien comment on s'oriente déjà sur une doctrine beaucoup plus défensive qui se marie très bien avec les, do les tokens affaiblis euh, que fait Tywin. Et les deux autres unités qu'on a, c'est une unité donc de, Castor, de Chevalier de Casterly Rock, donc on l'a vu tout à l'heure dans le détail, et une unité qui vient de sortir qui est les Bloody Mummer Source Rider. Alors c'est une cavalerie légère qui bouge de 6 qui a une manœuvre gratuite à l'activation, qui touche à 3+, ensuite elle a un, une armure de 5, donc c'est une armure très légère, et un moral de 7, qui est très très moyen. Mais elle a deux capacités. La première, c'est quand on charge une unité de flanc, euh, tant qu'on est engagé avec, l'unité prend un jeton affaibli. Donc là, on rentre dans la thématique de l'armée Tywin. Et deuxième capacité, tant que cette unité, l'unité ennemie, est chargée de flanc par les euh, Ors Riders, cette unité ne peut pas utiliser d'ordre et ne peut pas être la cible de cartes tactiques amies. C'est-à-dire que son contrôleur ne peut pas jouer de cartes pour se défendre, pour la faire retraiter, ou d'ordre, par exemple, qui pourrait lui permettre de renvoyer des dégâts, ainsi de suite. Cette unité, elle commence à... Elle est affaiblie, en fait, dans tous les sens du terme. On va plonger un peu plus profondément dans les cartes de Tywin. Alors, on a vu dans le principe que c'était des cartes qui jouaient sur les jetons affaiblis. La première carte, c'est la colère du lion, de Lion's Wrath, qui se joue au début d'un tour ami. À chaque fois, euh, une unité euh, combat, de combat ennemi devient affaiblie. Et jusqu'à la fin du round, toutes les unités affaiblies souffrent de moins en mouvement et euh, déclenchent des charges désordonnées sur un ou deux. Donc, on voit qu'on ralentit l'armée, on ralentit l'armée ennemie, et qu'en plus, on peut lui provoquer des charges désordonnées, à, euh, un, on a un tiers de chance de lui faire faire une charge désordonnée. Ce qui, pour rappel, l'empêche de jouer des cartes pendant son tour, quand il fait une charge, et l'empêche de relancer ses dés d'attaque, normalement octroyés par une charge réussie. Donc, combiné avec les, les jetons affaiblis, l'adversaire va nous frapper, va nous frapper sans relancer ses réussites, et nous, on va lui faire relancer ses réussites. Donc on a de plus en plus de chances de renforcer la, réuss... la défense et la... de nos unités. La deuxième carte, c'est Lannister Intimidation, qui se joue au début de n'importe quel tour. Là, on dépense un jeton affaibli, et l'unité ainsi que ses attachements perdent toutes leurs habilités jusqu'à la fin du round. C'est une carte très forte, qui permet par exemple, on va dire, un géant du peuple libre nous attaque. Si ce jeu... géant a le jeton affaibli, on lui met... On joue cette carte et du coup, le géant se retrouve à nous taper qu'avec son dé d'attaque, certes à de plus, mais on perd tous ses effets, tous les effets qui sont déshabilités. Donc c'est une carte très forte dans la logique du contrôle. Et enfin, la dernière carte de, euh, du deck de Taewin, c'est Exploit Weakness. C'est une carte qui s'utilise quand l'adversaire nous attaque, avant qu'il lance les jets d'attaque. On joue cette carte et donc pendant sa phase d'attaque, tous les 1 qu'il va faire après relance hein, vont lui euh, octroyer automatiquement une blessure. Donc il va souffrir une blessure à chaque fois qu'il va faire 1-1. Euh, une, une, une. Et si on utilise le jeton Weekend pour lui faire relancer, il, il souffre de deux blessures automatiques supplémentaires. Donc autant vous dire que ça permet dans certains types de jeux d'aller tuer des loups d'aller tuer des unités qui sont déjà facilement affaiblies, euh, enfin qui sont déjà affaiblies, qui ont perdu des, qui ont perdu des soldats, ça permet de finir les unités, ça permet plein de choses, et c'est une carte qui est vraiment très très forte dans le jeu de Taiwii. Et ça amène à la dernière unité qu'on n'a pas regardée dans cette dans cette liste, c'est Pilel. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le NCU qui vaut trois points. Et donc, qui, lui aussi, met des jetons affaiblis. Donc, le principe, vous avez bien compris, le principe de cette liste, c'est d'avoir une liste, bon, qui est lente, qui a un moral assez correct, puisqu'on a quand même quatre unités qui ont, euh, fait deux unités qui ont six de morale, les blagardes et les casters, les et deux unités comme les gardes, qui résistent bien au moral. C'est une unité qui, une armée qui a la capacité de mettre, justement, des jetons affaiblis, et donc de jouer vraiment sur les cartes de Tywin, et sur la capacité à affaiblir et à réduire la, le dommage et la létalité de l'armée adverse. Sachant que les gardes ont une armure à 3, on renvoie les tests de morale, en fait ça se combine, tout ce, les éléments se combinent pour mettre de l'affaibli, donc prendre moins cher sur l'attaque adverse, et quand on, lui renvoie, quand on réussit les tests de morale qu'on a la capacité de réussir relativement facilement, avec ceux-ci, de pouvoir augmenter les dommages qu'on va pouvoir lui faire avant de s'être mis à frapper. Donc le principe de cette liste-là, c'est une liste défensive, clairement. Une liste qui a la capacité de répondre sur les unités euh, lentes, avec les deux unités de cavalerie, et c'est une liste qui demande une certaine mise en place, un peu d'avoir les nerfs solides parce qu'il faut pas se ruer à l'attaque dès qu'on est euh, dès qu'on est chargé. C'est une liste qui demande un peu de contrôle et un peu de ruse. Donc une autre liste en Lannister qui encaisse pas mal avec Jimmy Lannister Général. Donc Jimmy Lannister, il a deux ordres. Donc son premier ordre, c'est quand cette unité est attaquée en mêlée, après le lancer des dés d'attaque, pour chaque touche bloquée, l'attaquant subit une touche. Donc une touche, il y aura quand même ses dés de sauvegarde à faire. Et son deuxième ordre, qui est vraiment très très fort, quand Jimmy est activé, en fait son unité, on reprend une carte... Du deck, deck tactique de Jamie dans la défausse, dans sa main. Alors, Jamie, il est accompagné des Blackguards, que Chabalou a expliqué tout à l'heure. Ensuite, dans ma liste, il y a trois unités d'Albardier. Alors, pourquoi trois unités d'Albardier Parce que depuis les rats 1.5, c'est une unité assez polyvalente, parce que déjà, elle est super dissuasive pour l'adversaire pour attaquer. Et en plus en attaque, elle fait quand même relativement mal avec ses 8D et Sundering. Et le fait d'en prendre 3, ça permet que de les avancer en, fait en pack et qu'ils ne se font jamais charger de flanc. Et du coup, ils ont toujours au moins leur ordre de, de contre-attaque avant que l'autre frappe. Les Perfalos sont là parce qu'il fallait une unité à 5 points et qui permet d'aller faire très mal à, à des géants, ou des unités comme ça qui ont beaucoup beaucoup de défense. Puis celle, bah c'est de l'affaiblir. C'est toujours bien pour que les unités durent plus longtemps. CRC, parce que c'est CRC, elle est bien dans toutes les compos. Mettre moins de morale avec le deck Lannister, c'est vraiment très fort, même s'il n'y a pas de suprématie Lannister dans la liste. Evaris. l'UNC à 4 points, neutre, qui est là parce qu'il pareil il il est toujours utile, parce que même si on joue pas ces tokens hordes, ça oblige l'adversaire à jouer différemment. Comme, il annule, en fait, quand un UNC adverse s'active, on décide d'utiliser un token, il a quatre tokens, sur un 3+, on annule. Soit l'effet de la zone, soit l'effet de, du NCU. Et les cartes de Jamie Lannister, combinées aussi avec Picelle qui affaiblit, il y a une carte quand une unité ennemie attaque, cette unité devient affaiblie. Et si elle a courte portée de Jamie Lannister, elle devient également paniquée. Euh, le Parade Expert, quand une unité combattante alliée est attaquée en mêlée après le lancer des dés d'attaque, chaque 6 obtenu au G-Sauvegarde de bloque deux touches. Et si c'est l'unité de Jamie Lannister, ça bloque deux touches sur du 5. Et sa troisième carte, Riposte Fatale, quand une unité ennemie effectue une attaque de mêlée avant le lancer des dés d'attaque, pour chaque échec, l'ennemi subit une touche automatique. Et si c'est l'unité de Jamie Lannister, il y a deux touches supplémentaires. Donc la liste est vraiment faite pour faire peur à l'adversaire en fait. L'adversaire ne sait pas par où attaquer. Soit il attaque les Blackguards et à ce moment-là, euh, il va se prendre un test de morale. Soit il attaque des Albardiers et il se prendra une attaque avant de se faire frapper. Et euh, l'unité, un... enfin la liste a un moral relativement correct de 6, à part les Port bien sûr. Voilà, c'est un peu différent de celle de Chapelou. je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bien justement, maintenant qu'on a vu l'ensemble des, des unités Lannister, des UNC et des compositions, on va pouvoir un petit peu débattre tous ensemble de ce qu'on pense de la faction Lannister. On voit que sur les trois listes qui sont proposées, il y en a quand même deux défensives. Il y en a une, elle est ici du starter, donc c'est un peu compliqué de, de l'analyser maintenant. Ça fait un an qu'on la joue, elle a été beaucoup jouée en tournoi. Et du coup, maintenant, les gars, c'est à vous. Vous pouvez parler de la, de la faction Lannister un an après sa sortie. Ah oui, c'est une liste qui est très connue, comme tu viens de le dire, mais euh, qui joue encore hein. au, Master, euh, qu au Master. Je l'ai vu des moutures comme ça. Euh, ça a tourné. J'en ai affronté une à peu près pareil avec du Clayen dedans. Une petite variante. Euh, parce que forcément, il y avait des, des améliorations. C'était pas que le starter. Mais l'idée principale reste. Euh, donc, c'est vraiment assez fort. Et globalement, si on y a un mot. À mon point de vue, pour définir de la faction, c'est relou. Pourquoi relou Parce que bah, c'est relou à les chercher, euh, surtout les listes très défensives, comme on l'a vu, là, les Albardi ou les Tywin. J'ai affronté du Tywin assez régulièrement, pas la même, mais euh, le même principe, et avec de la Night Watch, euh, principalement, et là, c'est assez compliqué parce que. On se retrouve très vite avec, si on n'a pas ce qu'il faut comme, comme arme, on se retrouve très vite avec tous ces plateaux affaiblis. Euh, et là, ça devient un petit peu l'enfer, Si on est full affaibli, on peut pas faire grand chose, on tape plus. Et derrière, bah, même s'il tape un peu moins bien, il continue, et grind assez facilement. Liste de la foi aussi parfaite pour grinder, c'est vraiment une, une, une armée compliquée pour l'adversaire. Oui, en plus, la liste de Chapalou, c'est toi, tu vas aller chercher du dégât avec l'affaibli, tu vas rien faire, mais lui, il va te tuer avec que la suprématie et l'annister. Il a 4 unités qui te donnent ça, donc au final, tu n'as même pas envie d'attaquer. Chabalou, je n'ai pas envie de t'affronter. Ah. C'est vrai bon. que ta liste est pas mal. Toi, les ZEB, je ne savais pas comment les inclure dans une liste lannister, ben, là, tu m'as assez convaincu. Hein. Ben le... Pourquoi je les ai inclus Parce que dans ma liste au mot, en fait, il y avait deux cavaleries lourdes Lannister et une unité de Stormcrow qui prenait un garde et donc qui faisait une espèce de 6 garde Mais du coup, je me suis dit, bon, la cavalerie lourde Lannister, c'est très bien. Le principe, c'est qu'il me faut deux unités pour intervenir. Mais euh, cette cavalerie-là, donc c'est plus les zèbres, c'est plus une cavalerie lourde, c'est une cavalerie légère, mais elle fait quand même du dégât, elle peut venir facilement de flanc parce qu'elle a quand même un bon mouvement de 6 donc ça fait facilement 12, on peut aller trouver, commencer à trouver des angles, et les, les effets qu'elle donne synergisent super bien avec Tywin. Vraiment, le week-end, et le, le fait d'avoir une capacité qui permet de, d'un peu de, pas, on dit blanchir, là c'est pas totalement, en tout cas de contrôler les effets et de, que, sur une unité qu'on a ciblée, l'unité qui est attaquée par les zèbres, pas d'ordre et pas de carte dessus, ça limite la réaction adverse. Donc du coup, ça permet d'engluer un petit peu et de protéger aussi l'unité de zèbre, parce que c'est une unité assez fragile. Euh, donc, ça s'intègre aussi dans le, le concept général de, de jetons affaiblis. Elle met un jeton affaibli, ainsi de suite. Et là, l'autre point positif de cette unité, c'est qu'elle ne coûte que 7 points. Par rapport, ça me fait un point de gagné, sur l'unité de castor rock sur la deuxième, et ce point de gagné, je l'investis directement euh, pour changer les Stormcrow mercenaries, pour les passer en garde et avoir une deuxième unité de garde à 6 points. Voilà, donc je perds un peu de mobilité sur les Stormcrow qui bougeaient à 5 pour mettre des gardes qui bougent à 4, mais je gagne un point de mobilité sur la Cavalerie lourde qui bougeait à 5, mais celle-là bouge à 6. Je perds un peu de dégâts, mais je me renforce dans le côté défensif en fait. Voilà, c'est ça l'évolution par rapport à ma liste du monde. Bien tu... sûr, euh, sur vos objectifs de victoire, les gars, avec vos listes défensives, vous visez quoi Le 10 points, le tour 6 en ayant plus de points Ou... Euh, ou C'est quoi Que, que l'adversaire, il, il abandonne, il ne sait pas où je commence. Ouais, qu ou que l'adversaire fasse <rire> des erreurs, ouais, c'est ça. Alors, un... Il y a un petit tricks facile que je peux donner à tout le monde, et c'est juste qu'il faut faire quelques additions, c'est que sur le scénario par exemple Game of Thrones, si on est bien positionné, euh, qu'on a les bonnes enfin, les bonnes cartes, en tout cas qu'on a bien euh, pré son jeu, on peut gagner à la fin du round 3. C'est très simple. Il faut avoir positionné deux objets chez soi, et avoir euh, propulsé une unité solide au moral, euh, qui peut tenir l'objet central, sachant que, bien sûr, ça ne préjuge pas de la capacité euh, des attaques de l'adversaire. Mais potentiellement, on fait un point, deux points à la fin du round 2, plus deux points, euh, alors que ce pas au round 3, j'ai dit des bêtises, ça sera au round, au round 4. Euh, mais de, du coup, on fait quatre points au premier, euh, au premier, à la fin du round 2, quatre points à la fin du round 3, et on fait, euh, à la fin du round 4, on arrive à 12 points si on est toujours en contrôle objectif. Voilà. Ça, c'est dans le, l'idéal. Maintenant, ça se passe jamais vraiment comme ça. Mais l'objectif de la liste I win, c'est essentiellement de tenir sur les scénarios qui, où il y a peu d'objets. Donc, Fist for Crows et euh, les œufs de dragon. Euh, et Game of Thrones. Voilà. Ça, c'est son, euh, elle est bâtie pour ça. C'est-à-dire avoir des unités qui ont des bons morales qui vont tenir les objets. Fist for Crow, de toute façon, on ne lâche l'objet que si on rate le test de morale. Et pareil pour les œufs de dragon. Donc uh, Dance with Dragons. On ne lâche l'œuf de dragon que si on rate un test de morale. Donc les gardes de l'annister, on l'a vu, ça rate pas facilement son test de morale. Donc le principe de cette liste, c'est de jouer sur ces scénarios-là. Et Game of Thrones. Euh, cette liste-là avec Cersei, ça c'est le petit trick que je donne au jour lannister oh, C'est que. Tricks, ouais, mais je vais en donner, je vais en donner. Je suis comme ça, c'est générosité. Euh, je paye toujours mes dettes et j'en ai une J'ai une dette, donc je la donne. C'est Cersei. Il faut arriver à la positionner sur l'unité qui va contrôler l'unité adverse, qui va contrôler l'objectif central. Donc, quand elle, on enlève les influences, elle a toute fin. C'est-à-dire que. Quand elle contrôlera l'objectif central, donc pour rappel, cette, la carte de l'objectif central dans Game of Thrones fait que l'objectif rapporte un point supplémentaire, mais l'unité doit faire un test de morale à moins 2, un test de panique à moins 2. Donc si on met sorci dessus, ça fait un test de panique à moins 4. Donc on va peut-être pas empêcher l'unité de, euh, de contrôler l'objectif, mais on va lui faire très très mal. Et donc du coup, ça va permettre d'affaiblir suffisamment l'unité pour qu'après on puisse la tuer à la première activation ou à la deuxième du round suivant. Voilà, ça c'était un petit tuyau. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et moi ce que j'ai ouais. surtout avec les ors, c'est que euh, les petits zèbres là, ouais. là, de base, on est sur des zèbres, hein. Quand même bien, on joue des zèbres juste pour... C'est la classe, classe quoi. Voilà, c'est juste la classe. classe. Et, euh, la place. Je pense que ça peut trouver des match-up sur euh, ben, les, les baratheons qui sont tortues. Ah bah les barathéons, les barathéons oui, clairement. Tu, là, le, le, les zèbres, c'est l'enfer pour l'habitude. Et pense à la petite cabaladeuse. La, la, la, de la... sur euh, le barathéon, euh, tu n'y vas pas en fait. Ben Non, mais moi j'y vais pas sur un Barat Mélisandre par contre, parce que mes unités elles fondent avant juste. Oui, sur, euh, oui. sur un Renly, ouais. sur un Stannis. Oui. Sur euh, ah. euh, ah bah un Stannis. Mais Renly, un combat de chèvres Renly, ça va. Mais en revanche, tu vois, elle est, cette unité, elle est très bien pour aller contrer son équivalent à 7 points chez les Stark. Parce qu'imaginons, tu charges une cavalerie Stark. Tu la prends de flanc. Elle peut pas utiliser son ordre pour retraiter. Euh, tu lui as fait peut-être des dommages. Le mec, il peut pas te, il va prendre un week-end. Donc, il va te faire moins mal. Il va pas jouer ses cartes de... Il va pas jouer ses cartes dessus, donc il va pas jouer les cartes d'ailleurs Fervor, ou toutes les cartes, euh, tu vois. Euh, C'est tous, ces, tous ces petits tous ces petits bonus. Donc elle est bien aussi dans ce match-là. Elle est bien aussi contre la Watch parce qu'elle lui empêche de jouer éventuellement des vœux euh, des vœux. Enfin les vœux posés non, mais les vœux qu'elle qu'elle pourrait être amenée à poser. Elle empêche de les jouer, donc c'est une bonne unité. Franchement, cette poème, euh, au départ, j'étais un peu j'étais un peu mitigé. et puis en l'ayant manipulé un peu et testé, je la trouve vraiment très très bien. Bah, faut pas trop l'envoyer au casse-pipe non plus, mais... Euh... Non, il faut juste avoir... C'est de la cave légère, donc il faut leur faire vachement attention. Euh, faut vraiment être bien tricky dessus, c'est des mouvements qui sont compliqués à mettre en place, il faut penser à vérifier tous les angles de vue, anticiper tous les mouvements adverses, pour pas qu'elle e se fasse wipe rapidement, parce que c'est 7 points quand même, et que si tu arrives pas à le mettre sur le flanc, et à aller chercher le flanc, bah, de face ça va t'envoyer quelques pains, mais c'est pas vraiment son but, et c'est vraiment une idée que tu perds si tu fais ça. quoi. Donc c'est vraiment un, un, un style de jeu très complexe euh, à mettre en place, et qui demande une certaine habitude. Parce qu'elle aura du mal à aller chercher la liste de Gauthier, le bourrin, justement. Et justement, je vais donner un dernier petit tricks. Mais le, ça, c'est le tricks de Captain Obvious. C'est-à-dire, imaginons, j'ai une unité de garde prépositionnée sur un objectif. Euh, le gars veut me déloger de l'objet. Donc, il me charge. Je suis présenté de front. Il me charge de front. Du coup, il m'ouvre, il m'ouvre un flanc. Et c'est là où les, euh, nos amis, les, les zèbres, ils sont bien aussi. C'est-à-dire que je peux venir en soutien de mon unité de, mon unité de, de garde ou de, ou les blackguards, hein. Qui est, qui, a, qui est prise, attaquée. Et là, du coup, le flanc, j'ai pas besoin d'aller le chercher, il me l'a offert. Comme tu l'as dit, Marty, sur la liste là de Bourrin contre ça, en fait, c'est l'unité qui, qui peut faire la game, en fait, parce que bah voilà, l'armée en face de Bourrin est assez lente, là, tu vas pouvoir te faufiler avec deux caves, il n'arrive pas à les gérer, tu arrives à te faufiler avec une des caves, et là, il y a un choix qui se fait, soit tu te retournes pour essayer de ne pas te prendre une des caves sur le flanc et pas qu'il va déclencher ses bonus, mais si tu fais ça, l'autre cave, elle peut t'empaler, et si tu prends des chevaliers, on est d'accord que... Or, j'ai des ultra foireux de full des 1 bah ça wipe un pack complet quasiment, voire même intégralement, donc c'est vraiment très fort. Donc c'est sûr que c'est des listes qui sont compliciées à, à, à gérer, c'est ultra défensif, mais ça peut pas mm -hmm. ouvrir tous les match-up. Et de façon plus générale, moi, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous, vous en pensez derrière, mais voilà, on a on a avec nous ce soir le, le meilleur joueur lannister du master, donc top 16, ça accroche pas le top 10, derrière ça dégringole encore plus vite. Et moi j'ai l'impression personnellement, de mes expériences et de ce que je vois au niveau des termes de résultats et tout ça, que les Lannister sont en, en dedans, que ça recule petit à petit. C'est une des armées les plus vieilles, donc tout le monde connaît. Et quand je dis ça, bien entendu, c'est à top niveau. Si j'aime pas utiliser ce mot là, mais c'est vraiment en opti ulti. C'est une faction qui recule. Euh, la version 1.4, 1.5, .1, 1 1.5.1, les nouvelles règles, le nouveau moral, tout ça. C'est quelque chose qui, pour moi, a fait reculer l'armée. Euh, et on la voit dégringoler maintenant avant elle était dans les 2-3 premières armées au niveau du terme de jeu quand elle est sortie, elle est restée longtemps, pendant plus d'un an elle est restée dans le top, et puis on est descendu petit à petit, maintenant elle est considérée 4 5 e parfois, ça descend il y a même des nouvelles armées qui sont arrivées, donc les Baratheon les targi qu'on estime déjà alors qu'il y a peu de sorties, que ça va monter devant forcément donc c'est assez complexe pour moi euh, comme armée à voir, ça reste toujours compliqué à affronter mais c'est c'est pas une armée qui va faire des gros tops pour moi, c'est pas une armée qui, qui monte haut, c'est une armée qui est un petit peu en dessous des autres à l'heure actuelle. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait c'est qu'ils font pas des victoires majeures en fait les Lannister. Parce qu'on regarde il y a quand même euh, plusieurs personnes à 5-2 au Master en fait en Lannister. Il y a Gargamel, il y a ou tout ça et euh, c'est juste que ça joue à rien entre le 4ème et le 16ème en fait, ils ont fait 5-2 pareil. Ouais, ils ont du mal à faire des, des crushing, ouais. C'est juste des victoires majeurs qui ont du mal à faire parce que c'est tout un jeu de contrôle où on gagne, en fait, sur le fil. Ouais, mais ce qui fait qu'en tournoi, bah, en fait, ça te pénalise légèrement, tu vois, parce que, bah, on a les, on a les Stark, on abordera un peu plus de temps dans la prochaine vidéo, il y a les, les Stark qui sont très violents, il y a la, la, la, la Night qui peut vite aller très vite et faire mal, les FF avec leur nombre qui peuvent prendre et envoyer beaucoup de dégâts au final, les Baratheon qui... Avec les nouveaux decks, les nouvelles sorties, ça peut faire des choses très violentes aussi. Les Targi qu'on voit bien, qui va être une armée de très violente qui va aller très vite en, dans les crushing. Donc c'est des armées, toutes celles-là, qui cherchent à monter très vite au niveau du crushing, à rapporter beaucoup de points. Donc encore une fois, des victoires, c'est des grosses victoires, des victoires avec beaucoup d'écart, avec beaucoup de points. Donc forcément, si on le lit sur, sur la partie, bah, un joueur Lancer qui fait ses 5 petites victoires, qui lui rapporte bah, chacune 3 points, ça lui fait 15% un joueur targy par exemple qui fait ses 5 victoires, sauf qu'à chaque fois ça lui rapporte pas 15 points en plus, 2 points de, de crushing à chaque fois, et bah le mec est à 25, ou 15, il y a un delta dans le classement qui est assez impressionnant, alors que tous les deux ont, ont gagné tous les deux, donc à part viser le full victoire pour gagner un tournoi comme le Master par exemple, c'est compliqué pour un Lannister de monter haut en fait dans le classement. Non et c'est ouais. surtout que le Lannister est, est plutôt défensif, mine de rien, et c'est sa capacité à pas faire de, de victoires majeures, comme le dit Bouin. C'est le souci dans, dans les tournois, ouais. Donc en, jou en jouant individuel, c'est compliqué au final parce qu'on ne peut pas gagner grand-chose en équipe. On en reparlera dans une autre vidéo, c'est peut-être plus facile. Il c'est vrai que depuis les listes qu'on voyait, euh, donc Moineau avec 2 trois, voire même quatre caves, ça tournait parfois. Où là, par contre, on allait vraiment chercher du crushing, c'était très bien, ça mettait beaucoup beaucoup de points. Bah, ça, c'est beaucoup moins visible parce que bah, avec la nouvelle règle sur le contrôle des objectifs, bah, la cave est un petit peu en dedans pour ça. Donc, c'est complexe maintenant d'aller de, de, crocher en, en Lannister. Peut-être qu'il reviendra. Hein. Peut-être que Lannister avec Grand Moineau, ça, ça passe bien encore. Moi, j'étais étonné au Master de pas voir la triple cavalerie et les deux packs de garde. Parce que c'est, euh, voilà. Le... Ah, c'est sûr, tu vas pas faire un top 10. Euh, mais tu peux, avec des bonnes, euh, sur les bons scénarios et un bon appareillement, ouais, tu pouvais quand même faire des blagues. Le, pour répondre à ce que tu disais, LG, sur le, euh, l'affaiblissement euh, de la faction, c'est pas tant un affaiblissement de la faction, mais c'est un hub des autres, en fait. Jusqu'à la 1.4, comme tu disais, c'est, avec, avec justesse, le, le Lannister était dans le top 3. Et les, les différentes versions, notamment la version, donc, où on a passé sur le, les cavaleries qui avaient plus que deux rangs quand elles contrôlaient les objets, ont déjà commencé à affaiblir un peu les unités, euh, enfin le, la perspective de pouvoir contrôler de l'objet avec la cavalerie Lannister. Et la 1.5.1 ou la 1.5 a renforcé le Stark, renforcé la Watch, et donc si tu veux, n'a pas affaibli en elle-même la, le Lannister, puisqu'il a eu quelques bonus, mais les autres ont pris des gros buffs. Toi, tu as pris un buff, là, le Lannister a pris un buff un peu moindre, et du coup ça a accru le delta. Et pour répondre à cette histoire de, de scoring en tournoi, effectivement, c'est à part faire une liste clay gain, ou des listes très agressives en lannister, mais qui sont un peu, j'aurais presque dit, contre nature par rapport au deck que tu as. Mais c'est qu'un point de vue. Hein. Euh, à part faire des listes comme ça, tu es effectivement dans, dans de la, une faction de contrôle, et donc certes, tu vas faire rarement des très grosses victoires, sauf si l'adversaire se trouve, fait des erreurs, mais en même temps, le, le pendant de ça c'est que tu n'ouvres pas beaucoup non plus, et c'est rarement le cas de te faire table rasée. Donc l'adversaire, il ne va pas forcément faire une grosse victoire, ou même, il n'est même pas sûr de faire une victoire non plus. Eh bien, voici, donc on vous a présenté l'ensemble des unités euh, Lannister, avec euh, les NCU, les généraux, les attachments, on vous a fait des petits débriefs de liste. Alors, il y a une particularité qu'on n'a pas fait, on n'a pas abordé tous les scénarios, Ça ça l'objet d'une prochaine vidéo, puisque bien sûr, il y a les scénarios à cartes, et là, c'est toute une nouvelle facette Lannister à laquelle on participera, mais ce ne sera pas tout de suite. Cette vidéo se voulait plutôt orientée sur les, les débutants, les joueurs qui commencent le jeu ou qui s'intéressent un peu de loin et qui veulent se rapprocher de nous. Voilà, je vous laisse le mot de la fin, les gars, c'est à vous Bon, ben merci à vous hein, d'avoir partagé cette vidéo sur Alanister. Euh... Je vais me joindre à Gauthier, euh, remercier euh, tous les participants et ceux qui vont nous écouter. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques euh, éclaircissements sur la faction. Peut-être envie de les jouer, ce que je souhaite. A très bientôt. Et n'oubliez pas, lannister paye toujours cette